Moi, être un petit être de la patrie de 137, et une villa, bref, un camère de plus qui voyage à travers ses lettres aujourd'hui sur moi, ma 4 bebella. Digne de ce nom et d'années décennies, à plus de deux années et décennies, parce que maudit a vie, je suis resté le slameur qui, au cri, écrit, crie, cri, se raconte, se cherche tel un thème à l'écoute d'un conte, pas comme un conte, la vie je grande, mais toujours je tourne un rond. Autour de moi, l'amour je cherche quand lui à son tour me fuit. La stabilité aussi, même si souvent le vice me suit. Je suis de ceux qui cherchent l'équilibre, à être libre, surtout à ne plus être la cible de ses regards. Parce que timide de ceux qui souvent disent, si on t'en soit peu, je pouvais être invisible. Schizo littéraire, avec les mots le succès, j'ai pris comme cible, alors je recherche la, phase, la phrase qu'il faut pour faire kiffer. Et après l'effet que je fais, Mike, n'y a pas que les comme un kiné. Je recherche le médoc, la solution à mon mal, pour le cerner ton aide, j'en aller jusqu'au plus profond de ton âme. Je cherche, je cherche, j'arrête pas de chercher, mais plus je cherche, je me perds, et comme un père, au fond, une voix me dit, petit, vas-y, t'arrêtes pas de chercher. Cherche, au recto comme au verso, dans la bêtise, sans verser, tu verras ce que tu cherches, destiné, plus le verso. Oui, digne de ce nom, et d'années décennies. A plus de deux années, décennies, parce que maudit a dit je suis devenu un psychopathe des phases. Un mec ivre de livres, de verbes, de phases, de phrases et de flots. Parce qu'en phase terminale, je te livre ma bible de nerfs, de stress et de mots. Pour que tu me décharges, si jamais tu la solution, ne serait-ce un de mes mots. Parce qu'un jour, Daniel m'a dit, quel que soit le mal, le premier médicament c'est d'en parler, c'est le partager. Ce soir, celui là pour vous donner un peu de moi, même si mon but est de recevoir un peu plus de vous. Oui, j'avoue que ça a été mal poli d'arriver ici, parler de mes problèmes sans me prendre la peine de me présenter. Vraiment pardonner, c'est juste que schizophrène de mon état, je suis tout le temps stressé, pris de panique, alors comme Silda, je vous supplie de surtout pas faire place à la nique. Plutôt, prenez ces textes comme une démo, une danse, un verre de mots. Pour moi, c'est une thérapie qui m'aide à gérer mes démons. Et Dieu seul sait que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui j'ai encore le courage, la force de penser à demain. Sur ce... Avant de dire adieu, au revoir ou à demain, voudrais te remercier, toi ici, pour ton attention. Car c'est pas facile de parler et je sais que c'est encore plus difficile d'écouter. Vraiment, merci. Schizo, c'était Mara et me Mar feu. Si tu es dans le public, j'agresse son One Love à ton intention.